Euh, bonjour à toutes et à toutes, donc, je vais vous présenter euh, mes travaux de doctorat que j'ai réalisés à l'UMR de génétique quantitative et évolution du nouveau euh, sous la direction d'Isabelle Donc sur un projet de sélection participative euh, du blé euh, en collaboration avec euh, des paysans, des collectifs du réseau euh, Donc Quelques éléments de contexte tout d'abord, on sait qu'il y a eu une érosion forte de la diversité euh, cultivée, euh, donc ici par exemple euh, en France sur... Euh, la, génétique, euh, enfin la, la diversité génétique du blé Ici, vous avez euh, l'évolution du nombre de variétés euh, et de l'indice étoile qui est un indice qui prend en compte à la fois le nombre de variétés cultivées, l'équitabilité de répartition de ces variétés sur la surface cultivée et la diversité génétique inter-variétés euh, et intra Et ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a eu une première chute de la diversité cultivée dans la première moitié euh, du XXe du siècle. Euh, dû au fait qu'on a remplacé des variétés de pays qui étaient hétérogènes euh, génétiquement par des variétés euh, lignes anciennes qui sont des variétés qui, étaient, euh, qui ont été les les, issues des premiers programmes de sélection, qui euh, étaient plus homogènes que euh, les variétés de pays. Ensuite, on a eu euh, une deuxième euh, moitié, entre 1950 et 1970, une nouvelle chute de la diversité, du remplacement euh, des variétés euh, par des variétés lignées pures, donc complètement homogènes, euh, et puis aussi une réduction du nombre de variétés cultivées. Et enfin, on voit à la deuxième euh, moitié euh, du XXe siècle au début du XXIe siècle, on a une augmentation du nombre de variétés, mais ça ne se traduit pas par une augmentation de la diversité cultivée, parce que ces variétés étaient finalement assez apparentées entre elles, puisque dans les programmes de sélection, c'est des variétés élites déjà cultivées qui étaient recroisées euh, pour créer des nouvelles variétés. Euh, donc, euh, si on dit qu'on veut passer euh, à des pratiques plus agroécologiques et s'appuyer plus sur des processus écologiques plutôt que sur l'utilisation d'intrants euh, chimiques, on va diversifier les pratiques agricoles et on va aussi avoir des environnements plus contrastés puisqu'on ne va plus les standardiser euh, pour l'utilisation d'intrants. Et donc, les variétés qui étaient cultivées, euh, pardon, euh, sélectionnées pour des systèmes conventionnels ne vont pas être les variétés qui seront les plus adaptées à des systèmes euh, en agriculture biologique. C'est ce qu'on voit là sur ce graphique, où euh, on a le de, de classement des variétés en fonction de leur rendement euh, dans des systèmes euh, conventionnels et en agriculture biologique, et on voit que des variétés qui sont moins bien classées euh, en conventionnel sont finalement euh, les variétés qui vont mieux se comporter euh, en agriculture biologique. Euh, donc, euh, d'où l'intérêt de sélectionner des variétés qui soient adaptées euh, à la diversité, diversité de ces environnements et, et ces pratiques. Donc, sélectionner non plus uniquement sur le génotype, mais sur l'interaction génotype, euh, environnement et pratique. Et donc, pour ça, on peut décentraliser la sélection. Donc, aller sélectionner les variétés directement dans l'environnement cible avec les pratiques. Euh, donc, on peut réfléchir à des modes d'organisation qui soient non plus euh, top-down, où la conservation se fait au niveau des, des banques de graines, où euh, les sélectionneurs sont ceux qui vont sélectionner les variétés et les paysans euh, sont ceux qui vont la production. On peut passer à des systèmes plus décentralisés où les les rôles vont être répartis euh, entre les différents acteurs et où les, les agriculteurs ne sont plus uniquement utilisateurs finaux des variétés, mais ils vont aussi participer à la conservation et à la sélection de, de ces variétés. Donc là, on voit ces deux visions contrastées de ce que c'est que la diversité euh, cultivée, avec euh, à gauche une vision statique de la diversité, où finalement, c'est plus qu'un réservoir d'alème dans lequel elle est piocher pour créer des variétés. mais donc, c est, c est, ces variétés n'évoluent plus finalement, cette ressource génétique n'évolue plus. Euh, alors qu'à droite, on a une vision dynamique de la diversité. Où on considère que cette diversité, c'est la différence de processus euh, écologiques, euh, génétiques, sociaux, puisque cette diversité des résultat d'interactions euh, entre euh, euh, voilà, les plantes cultivées, la biodiversité sauvage, l'environnement et, et l'homme. La... Euh, avec les changements aussi climatiques, le fait qu'on va moins pouvoir euh, standardiser les environnements et donc avoir des conditions moins protectrices pour, pour les plantes, on a plus de variabilité et d'imprévisibilité. Euh, et donc pour. Euh, on peut utiliser la diversité intra-parcelle euh, pour stabiliser euh, les, les, la production et faire face à cette euh, plus forte variabilité. Euh, donc là on voit sur le, le blé euh, qu'on a euh, en mélange, euh, des, des mélanges qui vont être plus performants que la moyenne des, des variétés pures et qui vont être aussi plus stables. Euh, en production dans le temps et ça c'est dû à différents effets on a un effet euh, d'échantillonnage donc si on a une diversité euh, de variétés on a plus de chances d'avoir euh, dans le mix des variétés qui sont adaptées aux conditions climatiques de l'année euh, et puis des phénomènes de complémentarité entre variétés et de facilitation qui vont faire qu'on peut avoir euh, des mélanges qui sont euh, plus performants que la moyenne de leurs euh, composantes euh, en pure et donc, ça, ça, on le voit assez bien. Donc, là, en V, sur la résistance aux maladies, on, a, euh, on peut obtenir des résistances. En, enfin, euh, les associations de variétés sensibles et de variétés résistantes permettent d'obtenir des sensibles en ce de maladies. Euh, donc, on peut, -dire on peut sélectionner des populations hétérogènes euh, pour euh, voilà, augmenter la diversité intra euh, si en plus on veut des variétés qui soient adaptées à des pratiques euh, très diversifiées, euh, des conditions euh, locales pour euh, des produits et des marchés spécifiques, c'est intéressant aussi aussi la connaissance des acteurs de, ce, euh, de ces différentes pratiques et conditions. Et donc, euh, a, euh, ce qui est l'approche participative, euh, euh, particulièrement adaptée. Euh, donc, le projet de sélection participative euh, est né euh, du contexte que donc, les agriculteurs, euh, au début de la création du réseau de semences paysannes en, en 2006, euh, en fait, ils ne trouvaient pas au catalogue des variétés qui soient adaptées à leur système de culture euh, en bio. Et puis, ils avaient envie aussi de retrouver leur autonomie euh, semencière. Euh, du coup, a été mis en place ce projet de sélection participative, euh, dont les objectifs sont multiples. Euh, déjà, c'est créer des variétés populations qui soient adaptées à la diversité euh, des, des systèmes euh, agroécologiques, produire des, des connaissances euh, pour développer ces stratégies de gestion de la diversité via la, la gestion dynamique et la sélection des pénitiale, et puis renforcer l'autonomie par la réappropriation des savoir-faire, des connaissances, euh, des méthodes de, de gestion et de sélection euh, des, des, de la diversité à la fin. Euh, donc, les principes de, de ce projet, euh, c'est de mobiliser et de créer la diversité. Donc, on va mobiliser la, la diversité existante euh, en cultivant des euh, variétés, les lignes anciennes, les variétés de euh, pays, ou encore des mélanges de variétés. On peut augmenter encore la diversité, euh, créer la diversité euh, en réalisant des croisements biparentaux ou des croisements plus complexes des populations composites, ou encore des mélanges plus croisants. Donc toutes ces populations créées euh, sont sélectionnées de manière décentralisée dans un réseau de, de fermes. Euh, et on va mettre en place voilà, une recherche action où euh, dans toutes les étapes de la, la recherche euh, est discutée avec l'ensemble des partenaires dans les objectifs, les méthodes mises en place, la euh, discussion des résultats. Et finalement, le projet va euh, évoluer au fur et à mesure de la production de connaissances et puis des nouvelles questions qui vont se, qui vont se poser. Donc, les populations sont évaluées à la ferme le plus proche des, des conditions de culture et c'est les paysans qui vont euh, sélectionner les populations, donc à la fois euh, sélectionner, euh, choisir les populations qui vont sélectionner l par, planter l'année suivante, donc ça c'est la sélection interpopulation. Et ils vont aussi faire de la sélection intrapopulation population qu'on appelle sélection massale. Donc c'est le fait que les paysans vont choisir les plantes qu'ils vont ressemer l'année suivante sur la base de leur phénotype. Euh, donc dans le projet, on a développé un ensemble d'outils et de méthodes pour appuyer cette sélection et puis analyser les effets de, la, de cette sélection sur les, le comportement des populations. Donc il a fallu euh, réfléchir à un dispositif expérimental qui puisse être euh, mis en place par les paysans à la ferme, qui soit assez léger euh, et puis qui puisse être adaptable en fonction des moyens, euh, du temps dont chaque paysan euh, dispose euh, pour euh, leurs essais. Donc il y a deux types euh, de fermes, un, un dispositif un peu plus lourd avec plusieurs blocs et quatre témoins répétés, et un dispositif plus léger avec un unique témoin répété, et donc l'ensemble des autres populations autres que les témoins sont euh, choisis par, euh, par les paysans. Donc ça, euh, ça, ça entraîne euh, un dispositif très déséquilibré puisqu'on a euh, d'autres populations qui sont répétées au sein des fermes et puis aussi euh, entre, entre les différentes fermes. Donc il a fallu développer euh, des outils euh, statistiques pour analyser les données issues de ce dispositif. Euh, donc ça, c'est une collaboration avec Olivier et David euh, de l'Hermayage. Euh, donc, euh, on a développé des, des modèles statistiques bayésiens hiérarchiques. Euh, L'idée, c'est euh, d'utiliser l'ensemble des données euh, du réseau de fermes euh, pour estimer les variances résiduelles au sein, de, au sein de chaque ferme. On a aussi développé euh, une base de données. Et ça, c'est un travail euh, en collaboration avec Yannick Littera, qui est bioinformaticien à l'énergie. Euh, puisque on avait besoin euh, de pouvoir suivre l'historique des logrènes, puisque sur ces logrènes, il euh, y a différents événements, enfin, les paysans euh, peuvent diffuser ces lots entre fermes, euh, mélanger des logrènes, les reproduire, les croiser et les sélectionner. Donc on avait besoin de garder cet historique euh, en mémoire. Euh, donc cette base de données permet de suivre l'historique des graines et puis d'associer à chaque logrène un ensemble de, de notations, de mesures effectuées sur ces lots. Euh, on a développé un package R euh, qui permet euh, d'aller euh, récupérer les informations sur la base de données puis de, de réaliser l'ensemble des analyses euh, développées. De Et puis on a mis en place euh, toute une organisation collective, euh, des protocoles d'observation, de communication, etc. Donc, je vais vous détailler ces, cette organisation. Donc, au cours de l'année, euh, les paysans choisissent mettre en place l'organisation les, les populations qu'ils veulent euh, tester. Euh, on a développé euh, en collaboration avec, euh, avec eux, en début de projet, euh, des fiches euh, de notation. Donc euh, eux, ils ont choisi les critères qui étaient importants pour eux et qui voulaient qui noter. Donc à quatre moments clés de, de la saison, ils à chaque fois une fiche, ils peuvent remplir une notation. Les renvoyer à, à l'équipe de recherche pour entrer toutes ces données dans la base de données. Euh, ensuite, euh, juste avant la, la récolte, les paysans vont euh, sélectionner des épis, donc, euh, soit des épis en frac dans la population pour qu'on puisse avoir euh, des mutations sur euh, la population, soit des sélections, donc à choisir, sur la base de phénotypes, les plantes qui vont sur pour l'année suivante. Ils envoient ces équipes à l'équipe de recherche avec lesquelles on va faire des différentes mesures morphologiques ou de, de production. Euh, et c'est sur ces mesures-là qu'on va faire des analyses statistiques. Donc, euh, analyser la performance des populations euh, au sein des fermes et sur le réseau de fermes. Et puis, analyser l'effet de la sélection élevée euh, sur les populations. Et donc, tous ces résultats, ils sont envoyés aux paysans, à chaque paysan sous forme d'un dossier retour dans lequel... Euh, on a les résultats de, de l'année pour qu'ils puissent euh, voilà, comparer les performances des populations testées l'année donnée et puis les années précédentes aussi. Euh, et puis des résultats plus généraux sur les performances des populations sur l'ensemble des donc euh, On fait une réunion de, de projet en septembre avant les semis pour discuter des résultats et puis discuter de la suite euh, à donner à, à, ce, à ce projet. Et un moment important aussi de l'année, c'est avant la, la récolte, donc, euh, juin, juillet, ce sont des portes ouvertes qui sont organisées dans les fermes pour des visites de collection, et qui sont des moments très importants pour le partage d'expériences et de connaissances autour de ces variés. Euh, et puis, dernièrement, on a développé une étape de co-conception de stratégie collective de gestion de cette diversité. Donc, je vous présenterai présente ça à la euh, donc, rapidement, quelques résultats. Euh, ici, vous avez le nombre de populations testées sur le réseau. C'est uniquement les données qu'on a dans la base de données. Donc, ça sous-estime sans doute le nombre de, de populations vraiment testées par les paysans. Mais donc, on voit depuis 2006, il y a eu euh, un grand nombre de populations développées cultivées euh, par les paysans. Euh, et c'est des populations aux caractéristiques originales, différentes des variétés qu'on peut trouver euh, au catalogue. Là, vous voyez sur la photo... Au milieu, c'est une variété euh, commerciale, euh, renan, qui est très utilisée euh, en agriculture biologique, entourée de populations issues de sélection participative. Et alors, si ça bon, bon sur la photo, euh, les, la variété commerciale est beaucoup plus basse que euh, les variétés issues de, de sélection participative. Donc, un rendement pas le plus important sur ces variétés-là, mais ça entraîne des soucis euh, de baisse. Là, l'essai le, a été désherbé, donc on ne voit pas forcément bien, mais euh, le, la variété commerciale est moins euh, couvrante euh, du sol que les variétés euh, issues de sélection participative, donc euh, plus de problèmes de, euh, de compétition avec les en 2014-2015, euh, on a fait un, une évaluation euh, de, de ces populations. On voulait comparer les performances des populations de succession participative aux variétés euh, commerciales. Donc on a proposé aux paysans euh, de proposer les populations qu'ils avaient développées chez eux pour les tester. Et donc euh, il y a 10, 10 populations qui ont été euh, proposées par les, les paysans qui ont des histoires de création de sélection très différentes, euh, des, des variétés euh, assez homogènes qui sont par exemple de sélection salle d'une plante dans une variété, euh, une variété euh, de pays, euh, des mélanges de variétés, euh, des mélanges de croisements, donc des grandes diversités de histoires de création et de sélection. Et ces populations, euh, en plus de deux variétés commerciales, ont été testées dans six fermes pendant deux années. Euh, donc, ce qu'on peut voir, euh, là, je vous présente les résultats pour le rendement de grain et la teneur en copie. Euh, ce qu'on peut voir sur les variétés commerciales donc, qui sont en rouge et, euh, et marron, elles se comportent mieux que les variétés euh, issues de sélection participative dans les environnements à fort potentiel euh, de rendement, euh, ici à droite. Mais on voit que euh, les variétés issues de sélection participative se débrouillent euh, quand même. Euh, Enfin, trop, enfin, presque très bien que les variétés euh, commerciales. Et dans les environnements euh, avec un moindre potentiel de production, les variétés de sélection participative euh, sont plus productives que euh, les variétés euh, commerciales. Euh, et puis, les variétés de sélection participative euh, présentent des teneurs en plus <rire> élevées que les, les, les variétés euh, commerciales. Mais si on regarde le, le rendement protéique, euh, voilà, les, les variétés commerciales euh, sont euh, euh, moins bien classées que les variétés sous sélection participative. Donc là, c'est les résultats euh, de l'analyse si ferme des deux années. Et ce qu'on voit sur les, le rendement, les deux variétés euh, commerciales euh, sont plus productives pour le rendement en grains, mais euh, plusieurs variétés sous sélection participative ne sont pas significativement productives que, que ces variétés-là. Euh, ensuite, on, on s'est intéressé à la stabilité de la production dans le temps, parce que c'est plutôt ça qui va intéresser les paysans, plutôt que de savoir si la variété se euh, comporte bien sur l'ensemble des fermes. Bon, c'est des résultats sur deux ans, donc on va prendre avec des pintèques, mais donc on a regardé le coefficient de variation, donc euh, la variation autour de la moyenne euh, de, de ces variétés, et donc la stabilité dans le. Dans le temps, c'est ces euh, voilà, effets euh, années plus interaction entre années et ferme. Et donc si on a un coefficient de variation plus grand, c'est la variété est plus principale est que le Et qui là pour la teneur en protéines, on voit que les variétés de est sont plus est que les variétés euh, commerciales qui est celle le rendement en qui euh, on a une différence donc, qui n'est pas significative ici sur l'effet le, année et euh, l'interaction année-ferme. Par contre, sur l'effet ferme, on a des variétés commerciales qui sont plus instables finalement que les variétés de population euh, entre fermes. Mm -hmm. euh, on s'est ensuite euh, intéressé à est-ce qu'on pouvait euh, détecter de l'adaptation locale sur, sur ces populations, puisqu'on avait finalement un dispositif de transplantation réciproque. Donc, et, les populations qui avaient été développées sur leur ferme ont été cultivées sur leur ferme d'origine et aussi sur d'autres fermes. Et donc on peut regarder, est-ce qu'une population cultivée sur sa ferme se comporte mieux que les populations qui viennent d'autres fermes Donc ça c'est un premier modèle. Et le second modèle, on va regarder si une population sur sa ferme se comporte mieux que quand elle est cultivée sur d'autres fermes. C'est un autre aspect de l'adaptation de la ferme. Et donc là, euh, vous avez les résultats des les deux, euh, deux modèles. Euh, en fait, on ne voit pas de patron général d'adaptation. Parfois, les variétés bah, se comportent mieux dans la forme d'origine, parfois sur d'autres termes. Euh, donc ça... C'est possible qu'on ne détecte pas parce qu'on n'a pas pris en compte les pratiques paysannes de création euh, et de sélection de ces variétés, euh, puisqu'on a des variétés euh, très diverses, je vous l'ai dit, euh, des mélanges très divers euh, versus des variétés plus, plus homogènes, et puis des variétés qui avaient un, un historique plus court aussi de sélection sur leur terre. Mais donc ça, ça manque la flexibilité finalement de ces populations qui peuvent se comporter bien dans les fermes, ne euh, sont pas originales. Et donc, ça souligne aussi l'importance des échanges euh, au sein du, des, des collectifs et du réseau euh, semences paysannes, à la fois des échanges de semences et puis d'informations sur les pratiques euh, de culture de ces variétés. Ouais. Euh, quelques résultats sur euh, l'impact de la sélection massale sur euh, le comportement des populations. Donc, quand on a une population cultivée l'année 1, euh, si on a des épis frits au hasard dans la population et puis des épis sélectionnés par les paysans, en comparant les, ces deux lots d'épis, on peut calculer un différentiel de sélection. Et l'année suivante, si les épis frits au hasard hop, sont euh, cultivés d'un côté et les épis sélectionnés cultivés de l'autre, en comparant les épis frits au hasard dans chacune de ces populations, on peut calculer une réponse à la sélection. Euh, donc ce qu'on voit c'est que globalement les paysans vont sélectionner euh, des épis euh, qui sont euh, plus, voilà, plus lourds avec un nombre moyen de, de grains par épi plus important. Et finalement cette euh, sélection a un effet, euh, surtout pour le poids de l'épi et le nombre moyen de, de grains par épi. Et je m'étais intéressée aussi à savoir si on perdait de la diversité euh, avec cette sélection et finalement sur le poids de, de l'épi, on ne constate pas de tête de diversité. Donc en fait, les paysans euh, ont quand même euh, sélectionné globalement des épis plus, plus lourds, mais quand même assez. Euh, assez... Euh, donc euh, depuis le début du, du projet, il y a eu un fort en mouvement dans ces collectifs là pour, pour la démarche et il y a eu une, une augmentation importante de la taille du groupe. Euh, ce qui posait pas mal de questions sur euh, les, les modes d'interaction euh, puisque bah, tout le monde n'est plus forcément en réunion, l'information n'est bah, euh, pas forcément à tous les, les nouveaux arrivants. Il euh, y avait beaucoup de nouveaux collectifs qui se lançaient dans la, la dynamique et donc on a ressenti un moyen, un besoin de mieux diffuser euh, les connaissances produites pour qu'elles soient mieux appropriées aussi par, par ces nouveaux arrivants. Et aussi pendant ma thèse, là je vous ai présenté uniquement une partie de ce que j'ai fait en thèse, mais on s'est intéressé à comment euh, créer et sélectionner, des, <rire> euh, sélectionner des, des mélanges. Il y avait beaucoup de questions euh, qui se posaient sur comment, euh, comment gérer euh, toute cette diversité, comment euh, conserver euh, les variétés composantes des mélanges, etc. Donc on a mis en place des ateliers de co-conception pour réfléchir justement à ces questions de gestion collective de la diversité. Euh, donc ça c'est une collaboration avec euh, Elsa Berthet pour devait euh, et donc on a mobilisé la méthode KCP euh, développée par euh, l'École de Donc les objectifs de ces ateliers c'était euh, d'échanger autour des, des pratiques de sélection et de gestion euh, dynamique de mutualiser les connaissances, identifier les manques de connaissances et les difficultés d'acquisition de ces connaissances, et puis explorer des stratégies de gestion collective de, la, de cette diversité qui soient adaptées à chaque euh, collectif, fonctionnement de chaque collectif local. Euh, donc la méthode KACP, euh, elle se divise en différentes phases. Une première phase de, en amont des ateliers, euh, qui est la préparation euh, de ces ateliers, identifier la problématique, euh, adapter les, les outils, les méthodes. Euh, à, au contexte de l'atelier. Lors de l'atelier, il y a trois phases. Une première phase de partage de connaissances. Euh, donc, c'est des connaissances euh, soit détenues par les, les parties prenantes euh, de l'atelier ou alors des connaissances euh, d'experts extérieurs qui viennent présenter ces connaissances. Donc ça permet de les mutualiser et puis d'identifier les manques de connaissances. Euh, une phase d'exploration et de production d'idées. Euh, donc là, c'est vraiment euh, inciter les acteurs à se projeter euh, dans des situations inconnues pour favoriser euh, la, la, la création. Euh, et une phase d'élaboration de, de projets, donc à partir des idées euh, explorées dans la phase euh, précédente, euh, vraiment euh, élaborer une stratégie d'innovation sur le long terme et repartir avec une feuille de route de projets concrets. Euh, donc on a préparé les ateliers euh, en collaboration avec les animateurs animatrices et animatrices des collectifs dans lesquels on allait euh, mettre en place les, les ateliers. Euh, on est parti d'un concept euh, initial, l'inconnu euh, désirable, qui est une organisation collective pour créer et gérer des mélanges adaptés à, à chaque fin. Et on a euh, euh, formulé des concepts projecteurs que euh, les, les participants allaient, euh, allaient euh, euh, et réfléchir pendant, pendant les ateliers. Euh, et on a créé des, des planches de en lance associées à chaque concept projecteur. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de représenter des concepts ou des innovations euh, extérieures au domaine d'application, euh, qui permet aux gens de se défixer et de réfléchir euh, plus, très largement, euh, euh, plus largement qu'à l'agriculture, euh, et donc, c'est un outil qui permet de, de faciliter, euh, de, de booster la créativité des, des participants. On a aussi rédigé des fiches de connaissances qui avaient deux objectifs. Le premier, c'était d'être un outil pour le, la phase de partage des connaissances lors des ateliers, mais aussi, euh, en dehors des ateliers, des outils qui peuvent être diffusés par les collectifs, ou par le respect soit à un collectif, soit à l'extérieur. Et donc, c'est des fiches sur plein de thématiques différentes, sur les connaissances scientifiques, pratiques, comment mettre en place un essai, comment effectuer des croisements à la ferme, etc. Euh, donc, la phase de partage des connaissances, on s'appuie sur ces fiches de connaissances. L'idée, c'était de faire des sous-groupes où chaque groupe lit une fiche et va restituer le contenu de la fiche à l'ensemble des, des participants. Il euh, y avait... Ça vous donne la possibilité aussi de faire des retours s'il y avait des points d'incompréhension euh, au niveau des fiches pour que nous puissions les améliorer aussi au fur et à mesure. Euh, et puis un partage euh, d'expérience euh, par rapport à ce qui était présenté dans les fiches. Euh, la phase d'exploration et de production d'idées. Donc là, sur chaque concept projecteur, un sous-groupe euh, travaillait. Donc euh, en utilisant, enfin, il pouvait s'appuyer si vous voulez sur la, les planches tendances euh, une première phase de réflexion individuelle où chacun notait ses idées sur des post-it chacun de son côté. Ensuite euh, ces post-it étaient présentés à l'ensemble des personnes du secours. Euh, ces idées étaient discutées, regroupées sur un poster et ensuite il y avait une première restitution collective à l'ensemble des participants à l'atelier. Et la phase d'élaboration de projets donc à partir des idées. Euh, euh, qui a émergé à la phase précédente. Euh, L'idée, c'était vraiment d'écrire de, de, un projet de façon très concrète et précise. Euh, donc, sur la fiche, il fallait détailler les objectifs euh, du projet, les fonctions attendues, les critères d'évaluation, quelles connaissances sont nécessaires, quels euh, acteurs il faut impliquer, quels moyens sont nécessaires, euh, quel fonctionnement collectif, les points de vigilance, Donc, le but, c'était vraiment qu'ils repartent avec des projets concrets qui pouvaient être mis en place dans, dans le collectif. Euh, et l'analyse des résultats de ces ateliers, euh, on a créé l'ensemble des, des concepts qui ont émergé de, de ces ateliers, on les a euh, agencés sous forme d'un arbre au euh, et comme les concepts projecteurs ont été euh, discutés dans plusieurs ateliers, on pouvait euh, mutualiser, euh, enfin, euh, faire évoluer l'arbre au fur et à mesure, ajouter tous les concepts euh, issus des différents, euh, des différents ateliers. On a mis en propre tous les posters et les fiches projets. Euh, et puis, on a envoyé une synthèse à chaque fois euh, aux, aux participants des ateliers en rapport à la méthodologie des ateliers et les principaux résultats. Principaux. Euh, donc, il y a eu cinq ateliers qui ont conduit dans cinq collectifs euh, très, très hétérogènes entre 2019 et 2021. Donc, il y a 21 projets qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont été créés lors de ces ateliers. On a eu de très bons retours, euh, notamment sur euh, le fait que c'était vraiment le euh, partage d'expériences et de connaissances euh, très important lors de ces ateliers. Euh, et peut-être repartir avec des projets euh, concrets, euh, c'est bien apprécié par les participants. Euh, puis il y a eu aussi mis en place un atelier national pour mutualiser euh, sur ces différents euh, projets, enfin, euh, ateliers. Euh, voilà, donc euh, rapidement euh, pour conclure, euh, on s'est rendu compte que sur ce projet, euh, il fallait vraiment prendre le temps de la co-construction euh, entre, les, entre les acteurs, euh, de mettre en place, euh, d'établir la fonction de confiance euh, euh, entre les différents acteurs, bien adapter les, les outils, euh, et puis euh, les, les objectifs, les, les projets de recherche pour répondre aux, aux questionnements des, des acteurs de l'importance de maintenir un réseau des, des non-semences de paysannes et puis euh, notamment une dynamique d'échange de connaissances de savoir-faire au sein des collectifs et puis aussi entre les collectifs euh, dans ce réseau. Euh, la gestion dynamique, euh, il y a des intérêts donc à la fois individuels euh, d'avoir des, des populations hétérogènes où ça permet d'avoir une plus grande stabilité et puis une autonomie dans la gestion de, de leurs semences, mais il y a aussi un intérêt collectif. Euh, ça entraîne une plus grande résilience du système si les variétés sont distribuées euh, entre paysans. Si à un moment donné un paysan perd euh, l'ensemble de ses graines, bah, il va pouvoir euh, en récupérer chez d'autres paysans du, du réseau. Euh, et puis finalement, voilà, travailler sur des dispositifs expérimentaux in situ, travailler avec les acteurs, ça permet vraiment d'avoir des questions de recherche qui répondent euh, vraiment aux, aux informations, aux demandes des acteurs. Euh, pour avoir une recherche que l'on Voilà, je vous remercie de votre attention. <rire>